Temps fort de la programmation de la 30e édition de la fête de la science, le village des sciences, tenu cette année à Belfort, a accueilli l'UTBM. Cela fait partie des, des missions d'un établissement comme l'UTBM de participer à la diffusion de ce que l'on appelle la culture scientifique et, et technique. Il faut dès le plus jeune âge, de notre point de vue, euh, et, et c'est bien ça la diffusion de la culture scientifique et, et technique, démystifier, présenter, expliquer, il n'y a pas, pas de magie euh, derrière et petit à petit eh peut-être redonner euh, le goût à, à la technologie euh, et, et à la science euh, d'une manière plus générale, d'une manière plus plus global. Et ensuite, on a un d'air dans la ventre, et hop, ça se relâche. Nous, on est le club de robotique de l'UTBM, donc on présente. Euh, du coup, notre objectif, c'est de présenter des robots à la Coupe de France de robotique. Et puis après, du coup, on fait des mini formations en électronique, etc. à côté, pour pouvoir former un petit peu les gens et qu'ils puissent s'amuser. On a vraiment dans ce rôle encore de transmission du savoir et d'explication de qu'est-ce que la robotique et comment ça fonctionne. Riche de ses différents stands et ateliers, cette édition semble avoir séduit les petits comme les grands. Jimmy voir comment on pouvait essayer de créer des jeux vidéo. J'aime bien utiliser des ordinateurs et essayer de créer des choses. C'est une initiative, c'est vraiment très très bien pour sensibiliser euh, les, le grand public dès le plus jeune âge euh, à la science. Je viens de faire un, un programme sur le logiciel Scratch pour faire passer le chat dans un labyrinthe. Ça pourrait donner envie de coder chez moi. J'ai testé un, un casque comme la réalité augmentée. Et c'est trop bien parce que dès que tu regardes dans le casque, tu eh et ben, as comme des robots, tu peux les utiliser c'est trop bien. Réalité augmentée, réalité virtuelle ou encore robotique, les thèmes mis à l'honneur cette année ont aussi permis de faire découvrir le fruit de la recherche et innovation de l'UTBM pour le secteur professionnel. On est en train de développer quelques applications industrielles. On a présenté à peu près trois robotiques, le robot virtuel, Caras un casque on peut bien afficher voilà, ou bien superposer des robots virtuels sur notre vue. un système développé par nos étudiants c'est le robot écriture calligraphique et puis un robot quadrupède voilà on peut, on dit c'est un robot chien Caras aux caméras déverré, il peut nous donner voilà, des, des vidéos en temps réel le prochain rendez-vous de l'UTBM est donné en mars 2022 avec l'innovation Crunchtime